Et eh bien le bonjour à tous, c'est amis c'est aujourd'hui on se retrouve sur Sonic Reclassified Et on est sur un nouveau jeu Sonic.Z C'est une démo, mais qui a sympathique quand même, et que c'est un remake de Sonic All-Star.Z On a déjà fait il y a longtemps, il y a un an je crois son écoutez elle une couille quelque part alors au début je suis dit merde on peut pas jouer euh, on peut pas faire bon, euh, le, le bouton s parce que le bouton s sert à faire quelque chose euh, dans le jeu vous allez dire pourquoi c'est bête parce que en fait mon bouton s ne fonctionne plus en fait c'est con, con Alors, du coup vous allez me dire mais comment tu fais pour faire les titres bah ben, en fait je euh, fais les copier les... bref et du coup, bah, sur le, bout le bouton S, je peux l'utiliser sur ma manette. Waouh wow. voilà, J'ai la manette. Voilà, je peux pas jeter mes anneaux, mais regardez. Hop là, test balance des, des anneaux en fait, pour tuer les monstres. Et je pense que ça, on pourra l'utiliser contre Sonic. Et donc je vais ramasser un maximum d'anneaux, pour pas les perdre. Donc là, je joue sur la manette, comme ça, il n'y aura pas de problème avec le clavier. Parce que d'habitude, que je Oh putain, c'est des tubes! Tant je joue au clavier, ça fait un gros bruit euh, et puis c'est chiant. Là, je peux jouer à la manette et donc c'est super cool. Ouh. Oui, oui, ce serait pas un quand même parce que euh, tous les jeux sont disponibles. Vous voulez être un game Sonic, ne pas se jouer à la manette. Donc, bon. Ou alors, certains fins de game, euh, je peux les mettre sur mon téléphone et jouer sur le téléphone. Bon. Alors, je sais pas si peut-être. Oh non tout, oh, Tous mes projectiles pour tout Ah mais vu que c'est un j'ai fini pour je pense que Phoenix a euh, méchant. Je vais pas rester 3 heures sur, les, sur le gré de enfin normal il. Putain, mais genre j'étais en mode boule, pourquoi Il m'a shooté dedans lui oui non mais c'était très bizarre la de euh, <rire> la façon que je, que je l'ai dit, euh, j'étais en version boule, de <rire> façon très bizarre mais ok là on a Sonic, ce... du coup j'ai cet anneau qui a placé sur Sonic, je sais pas, alors dans ce jeu on peut survivre, mais mourir après donc euh, enfin, sur... mais en fait ça c'est des morts alternatives en fait, soit on, on se nique, euh, une fourchasse, on survit, mais on meurt pas nous-mêmes. <rire> Alors, cette partie de, du niveau, euh, ça va être chaud, et pour perdre de, le, de, de la chaleur, j'essaie euh, au mieux de faire tout. Et eh bien, utiliser des anneaux euh, de glace pour euh, réduire votre température et survivre, mais il ne faut pas non plus euh, avoir trop froid. J'espère que j'ai compris Si on a trop froid, on meurt Je <rire> sais pas s'il faut tomber à 0 Pour mourir Je pense pas Là on est à 78 Je dirais que Thèse est pas triste Mais genre énervé On peut plus jeter les anneaux Ah on est à 70 Ah parce que la chaleur monte vite hein, Tess est triste mais je dirait pas je dirais pas qu'il soit non, je vais prendre un petit anneau voilà. très bien faut pas que j'ai trop chaud non plus Fasse gaffe Ah, dans son c'est très bien faut pas descendre plus j'ai fait spray prendre un seul anneau et sauter quand je pris. voilà je, je gère bien la température ne vous inquiétez pas je la gère je cherche en 70. Oh, là, là, là je vais attendre un petit peu, genre 80. Pour prendre les trois en même temps. Même là. Non je vais avoir trop chaud. Ah c'est intéressant qu'il utilise la... Ah oh, merde, ah non on peut même pas balancer les anneaux. Il nous a attrapés. Qu'est-ce qu'il fait Ah il va nous lancer. Ah donc de toutes les manières on aurait on aurait été mort ouais. ah mais là je joue Et là on va jouer donc Knuckles Et je crois que lui on peut survivre avec <coughs> ai Voilà donc le bouton S nous propose de taper avec Knuckles Sonic il n'est pas censé coder McCulse à cette époque là, même pas. What Je peux plus avoir un truc quelque chose là. Désolé, mais rien du tout. Ah Il y a un Sonic drogué dans le truc. Oui, c'est vrai. Sonic est drogué. rien du tout je suis déçu donc là on va rencontrer Sonic et Oh là, il y a un trou a un trou ici Alors, je, je rappelle dans Sonic Mania quand le monde, il, y a, quand il y a deux copains Ray et Mighty donc là on se retrouve dans la d'accord ok comme ça ah ouais sans pression OK, très bien. Et c'est là qu'on va rencontrer Sonic. OK, d'accord, on a des vies infinies. Très bien Jusqu'à temps qu'on croise Sonic. On... Oui, c'est fait exprès qu'on a des vies infinies pour pas qu'on meure. En fait, le jeu, il veut pas qu'on meure. Si on a prend pas son... Alors là c'est pas n'importe qui peut pierre, mais c'est tout. Ah oh. J'ai juste un tir à moi, Sonic. Chait. Mais d'ailleurs... Ouais. Je si je tombe par là. Hein. On peut pas y aller, on est obligé d'aller vers tout. Un bon moyen, c'est faire du Alors, donc on. Ah, je prends les anneaux, quand même, faut faire les Là Il est normal, ok, quand même. normal entre guillemets, je veux dire. Sur. Enfin, il fait passer pour un vrai Sonic. Alors, un gentil. Pour on est tous.. Ah il m'a donné des patates c'est moi qui donne ça Wow. Non, je... je vais pas mourir contre poisson. Et... On peut que je garde du Ah non mais. Ah c'est bon, on a déjà fini, on meurt pas. Bon. Est-ce qu'on est.. on est contre Sonic normal ou qui veut juste euh, affronter Knuckles parce que c'est drôle Il y a envie de prendre des Alors, on peut pas faire de spin-lash dans ce jeu c'est le thème de Knuckles. aïe ah, une fracture merci sonic oh merci c'est qui qui m'a donné cet anneau Moi <rire> j'ai pu donner un coup de poing dans les airs hein. Ah, euh, enfin contre Sonic Un peu plus dangereux. Plus... Ah, il a, a tout ce truc, hein. Ok, je l'ai eu. Très bien. On ce nano. Je sais pas s'il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Ah, si on en a d'autres. Ah, d'accord, oh non. Ah je vais tâcher d'essayer de l'affronter. On peut le frapper, ouais. J'ai plus pas de sonic.exe. Allez, niquez-vous tous en oh, la ma pauvre master et moi. De cher <rire> D'accord, bon, j'ai survécu, mais je me rappelle. Bon. Ok, donc, premier euh, perso, Est-ce que c'est une démo en fait ce jeu Lunch Base Zone. Cette partie du robot. Ok, cette. Ok, là, là, là. Cette partie du robot, d'accord. Qu'est-ce ouais, qu'il est, -ce qu est non, robotnik Nick Ouais, bien équiper, Je vais aller par là. Je reste en haut. Ah! Une partie du roux. Super. Ok, donc là on a là. Attends, 600, 600 milles. Hein? C'est ce que je pensais. Ok. en ce moment je regarde partout ok deuxième partie rien euh, ben je suis obligé de tomber ok je vais aller je vais aller là je vais aller partout la troisième partie quatrième Merde Yes Oui, euh... oui. Oh merde Waouh Je suis revenu là. Ah, d'accord, il y a la cinquième partie ici. Oh. Ok, encore deux parties à trouver. c'est pas où vous pouvez être. Oh, je regarde. Je vais pas être... Ah, je suis pas resté tout en haut. Je suis descendu. Là, je suis allé là. Donc, ensuite, je suis descendu voilà sur la plateforme. ce euh, voilà, qui passe. Je pas continuer là-bas. Voilà. Il y avait deux, sept. Ah, c'est bon. C'est bon, on les a tous. Tous les partis. Bien. Qui est trop gros. Ok, très bien. Ok. Hop. Et donc, on va on va, on va mourir avec Robotnik ou quoi? Ah okay, oh, d'accord Ah on va jouer ennemi cool on va jouer ennemi qu'est-ce qu'il fout là ok on joue ennemi C'est des pics mais j'imagine qu'il faut les éviter Moi ouais, je pas moi ils a ai l'air écrasé mais j'évite tout Putain elle a l'air très sereine la nouvelle ah mais c'est où on était avec Thèse C'est où on était avec Thèse L'endroit... Ah ouais Ah c'est pas l'endroit en moi ah, Je pensais que c'était l'endroit en flamme Et les gars, instruction. Est-ce que j'ai fait des ligues de la démo. Ah d'accord, c'est ça là, comme ça. Très oui. bien, bon voilà pour Crime Sally, même pour éliminer la CD. Oui. Est-ce un sérieux crime de copier les jeux vidéo Tout euh, droit réservé. S'il vous plaît, regardez vos livres d'instructions de votre jeu pour voir plus d'informations. D'accord Le jeu de transformé en unauthorized Copy Terminate Non, c'est pas vrai, c'est pas un petit piratage. C'est un piratage à donc, voilà, on va s'arrêter là, avec un magnifique, euh, truc qui se sert même pas tout seul. Et bon on va s'arrêter là. Merci à, à tous ceux qui ont regardé cette vidéo. Je vous souhaite à très bientôt les amis. Ciao les amis.